Alors aujourd'hui, c'est le 1er mai. Et donc, euh, comme tous les ans, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va aller se promener. Ben oui, vous n'êtes pas sans savoir que le 1er mai, c'est la journée internationale de l'asthme. Oui, je sais, on n'en parle pas assez souvent, oui. Alors donc, le 1er mai, on va prendre l'air. Oui, ça fait du bien aux poumons de prendre l'air. Ben, D'ailleurs, vous avez remarqué tous les ans, hein, depuis... Euh Oh là là, depuis maintenant longtemps, hein, les rues des villes se remplissent de personnes qui se promènent avec des pancartes à la main. Oui, parce qu'elles étouffent au quotidien. Eh bien oui, l'asthme, c'est l'épidémie d'un monde qui étouffe. Oui, alors c'est mon avis, hein, moi je dis ça, mais je dis rien non plus. Hein, bon. Enfin, en tout cas, Micheline, elle a préparé les saucisses et j'en mets les pancartes. Eh ben oui, parce que nous, nous sommes solidaires. Oh les cœurs Allez dans la rue Allez, on, peut, on y va Allez, reste, ben, restez pas là.